Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Draw Impress. Lors d'un copier-coller, l'objet est copié avec ses dimensions et son positionnement que le collage applique au nouvel objet, quelle que soit la position du curseur. On souhaite parfois que le collage soit fait à la position du curseur, par exemple lors d'un zoom, pour copier cet objet ici. Comme précédemment, le collage a été fait à la position de l'objet copié. Toutefois, l'objet collé étant sélectionné, nous pouvons nous aider des règles pour positionner l'objet sans devoir dézoomer.